Eh bien, bonjour, bonsoir à tous les téléviseurs, tous les de, de TV. Et aujourd'hui, eh j'ai eu euh, l'honneur d'assister à un hommage qui a été fait à Madame Aimé Abdid. Bien sûr, j'ai répondu avec enthousiasme. Parce que cette grande dame mérite effectivement d'être euh, connue pour ceux qui ne la connaissent pas. Beaucoup d'enfants ne connaissent certainement pas euh, Madame Adeline, ignorent euh, son existence. Et euh, donc euh, qui a fait un travail au service du patrimoine, au service de la jeunesse guadeloupéenne à sa manière. Il y a eh bien, 114 années qu'elle serait, elle serait, si elle était là de nos jours, il y aurait eu, elle aurait eu 114 ans. Donc ce matin, il y a eu d'abord une messe à, à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, une très belle messe, euh, avec une chorale remarquable et tout, donc euh, j'ai pu assister à cette messe, j'en rends grâce à Dieu. Et il faut savoir que Madame Adeline était aussi euh, une femme d'église, c'est une femme, c'était une croyante, une pratiquante et euh, elle... Euh, Connaissait très bien d'ailleurs les curés de, de la paroisse de Pointe-à-Pitre. C'était l'époque, pour ceux qui ne l'ont pas connu, pour vous donner une petite idée, c'était l'époque de Monseigneur Jean Gué, donc pas d'aujourd'hui. Et donc euh, voilà, et Madame Adeline, elle a commencé par créer euh, l'entraide féminine. C'était une association avec laquelle elle euh, s'occupait des, des jeunes filles. Elle les accueillait pour leur apprendre à bien se tenir, à coudre, à peut-être cuisiner, enfin bien un petit peu tout ce que les mamans demandaient à des filles de faire. Donc Madame Adeline avait créé l'entraide féminine pour cela, pour former un peu les jeunes filles à leur, à leur vie de jeune fille et de femme, à leur rôle de jeune fille et de femme. Voilà, et puis euh, après, donc je ne vais pas donner l'historique, il y en a d'autres qui la connaissent bien mieux que moi. Elle a créé La Briscante et euh, il faut savoir que La Briscante, moi je l'ai connue alors que j'étais une petite fille. Je ne suis jamais allée chez Madame Adeline, je n'ai jamais fait partie de La Briscante et comme aucun autre groupe folklorique d'ailleurs, ma mère ne m'aurait pas permis d'aller dans un groupe folklorique à l'époque, ce n'était pas admis, ce n'était pas toujours bien vu. Et si bien que moi, euh, je, quand je sortais de l'école, je passais devant Madame Adeline qui habitait tout près de, de, de, de, de la place de la Victoire. Et c'est là que moi, je regardais de loin les répétitions qui se passaient de, de, de son balcon. Donc j'étais sur la place de la Victoire et je regardais un petit moment parce que maman n'était pas loin, il fallait courir. Voilà. Et puis après, quand j'ai été enseignante, eh j'ai pu aller assister au spectacle de la briscante et c'est grâce à ces spectacles que j'appréciais que j'ai pu découvrir un peu la tradition euh, du pays, vraiment, euh, des ballets Bigin, des ballets Mazuka, des ballets Polka, des ballets groka. Et c'est ainsi que euh, j'ai pu rencontrer parce qu'il euh, n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Donc j'étais spectatrice dans, au cinéma Rex et euh, je découvrais donc les ballets de Madame Adeline. À ce temps-là, euh, moi j'étais, je dis bien déjà, enseignante, j'étais maîtresse d'éducation physique et j'avais commencé euh, une démarche avec, euh, avec la danse, autour de la danse, pour la danse, avec mes jeunes collégiennes de Dubouchage, mais je ne pratiquais pas du tout la tradition et grâce à madame Adeline grâce à madame Dothail de Vert qui avait le groupe Acacia grâce à Francis Kiler qui avait le groupe dont le nom m'échappe malheureusement et eh bien euh, j'ai découvert sur scène la tradition guadeloupéenne et c'est par eux que j'ai appris euh, en étant je dis bien spectatrice tout simplement et ayant compris que c'était quelque chose d'important je suis partie à la recherche dans, auprès des personnes du terrain pour essayer de comprendre ce qu'était vraiment, notamment la danse Groka Et c'est ainsi que je suis allée dans les campagnes, que je suis allée dans les quartiers pour essayer de rencontrer des personnes euh, que l'on m'indiquait. Voilà. Donc, je dois dire un grand merci à Mme Adeline puisqu'elle fait partie des personnes qui m'ont permis de rencontrer la culture de mon pays indirectement. Comme quoi quand on fait quelque chose, quel que soit ce que l'on fait, ça peut servir. Et il faut que tout un chacun fasse. Nous sommes sur terre pour servir à notre manière. Chacun a reçu des talents. Alors, un grand bravo à Madame Adeline, un grand merci à Madame Adeline et à tous ceux qui restent, qui se souviennent qu'ils ont dansé avec Madame Adeline. Il y a Rony Théophile, il y a Estine Loison, il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, c'est l'association Adeline avec la famille de madame Adeline qui rend hommage. Alors bravo à tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Merci à vous et que jamais madame Adeline ne meure. Je suis madame Jacqueline Cachemire-Tolle qui a créé l'Académie du Cas notamment. Au revoir. Merci. Je vous en prie.